J'aime bien cet astuce de Sophie Germain. De quoi il s'agit Il s'agit de factoriser tout simplement n puissance 4 plus 4. Elle étant bien sûr un nombre naturel. Et voilà ce qu'elle fait. À n puissance 4, elle rajoute 4n carré Et après, elle soustrait 4n carré. On rajoute et on soustrait la même chose. Donc l'égalité reste vraie. Mettons ces trois termes entre parenthèses. Regardons bien à quoi ça nous fait penser. Est-ce que ce serait a carré plus 2ab plus b carré Le commencement d'une identité remarquable. Vérifions. A carré égale n puissance 4, donc A serait n au carré. Et B au carré égale 4, donc B serait 2. Vérifions le terme du milieu. 2AB, 2, fois n carré, fois 2, ça fait 4n carré. Tout est vérifié. Mais comme A carré plus 2AB plus B carré est égal à A plus B le tout au carré. Cela nous donne le droit de faire la même chose ici. N au carré, c'est-à-dire A plus B, c'est-à-dire 2, au carré, moins 4N carré. Le tout ici. Et nous voilà devant une autre identité remarquable, je copie ce terme, moins 2N au carré. 2N au carré, ça fait 4N carré. Et on reconnaît ici, l'identité remarquable, A carré moins B carré, A carré moins B carré, égale A plus B fois A moins B. j'utilise cet identitaire par ici. Ça nous donne n carré plus 2 plus 2n facteur de n carré plus 2 moins 2n a plus b fois a moins b. On vient de trouver donc n puissance 4 plus 4 peut se factoriser de cette façon là autrement dit n puissance 4 plus 4 c'est pas un nombre premier